Bonjour, bonsoir, à la famille. Avec plaisir, nous la chaos pour Capable de baou une nouvelle émission. Donc, on est dépissé le ça. C'est véritable melting pot pour vous. Et c'est parti pour votre émission. Qui ça qui a dominé l'actualité, Libération 12 missionnaires qui ont même nommés M. Katsama Ozo puisque donc on est gagné 5 qui étaient déjà jeunes Libération yo, euh, en deux parties qui, ça, qui, encore, gros, fait, qui éclater bon, ministère, justice, avec sécurité publique, eh bien, mes amis, faut, dire que, c'est population, qui, eux, même, potait de l'eau, pour capable, mettre dans machine, pompier, pour vouer de l'eau. pays d'Haïti, tête en bas. Bon. Faut que, nous dit tout, les manifestations qui dans euh, date 16 décembre 2021, dans une terre noire, dans quelques autres zones encore, dans cité soleil, pour capable, demander, libération, jeunesse, et la police était arrêtée dans date 14 décembre passé. Hein, eh bien, il y a délibération. Mais écoutez, dossier ça, nous avons demain à une émission complète. Depuis la bataille Galette jusqu'à manifestation. Mais écoutez, nous avons pile de détails, nous avons n'a de pour Parce que nous avons avec toute information ça, pour te baou. Et puis, nous avons vu un véritable clash à distance entre euh, professeur Auguste Dmeza. Sirius, Cyber, un peu, mais directement Stanley, Lucas. Retez avec nous, on va revenir dans quelques secondes. LL. Allez, c'est parti pour votre émission Juste avant de commencer, les États-Unis ont organisé vendredi 17 décembre 2021 une rencontre virtuelle au niveau avec partenaires internationaux, euh, sous défi sécuritaire, politique et économiques, Haïti a fait face. C'est occasion pour qu'on va proposer opportunité pour soutenir le peuple Haïtien. Après, au fil de passer deux mois, dans mes avis 12 derniers missionnaires étrangers yon, qui étaient en otage, dans la base 400 marozo, jeune libération. Retenez bien cette date, jeudi 12 décembre 2021. Otage qui yo même yo te retrouve yo dans le kabrit. Pas beaucoup de certains qui yo même par la suite e remettent yo par autorité d'après le premier élément de Christian Aid Ministries Ministère, mon travail pour lui. Mon sa yo kidnappé yo octobre passé dans le pays d'Haïti, bravo la contentement pour libération si la, nous glorifier Papa Bon Dieu dans ciel là. Qui exhaust prier nous. D'après ça, vous écrit sur le site yo, pour yo remercier si la yo, Qui au même tout pour la prière pour capable de contribuer à la libération Mounsay. Bref, nous avons déjà parler de ça déjà hein, Dans l'émission, que, eh bien, nous un un raundop sur. Euh, kidnapping ça a était fait. Deux mois environ nommé Ravi yo. En pile prière, c'est vrai. Mais il y avait des pressions diplomatiques puisque le gouvernement américain, il était pesé sous accélérateur là. En pile pression était faite. Mais au final, il y aurait de l'argent. De l'argent aurait été versé aux hommes de 400 marzo justement pour capable. Jeune libération, mounsayo. Subjumu les figurés désormais sous liste de patrimoine culturel immatériel humanité UNESCO. Organe et évaluation Agence Nations Unies réunies dans la 16e session intergouvernementale UNESCO jeudi à adopter inscription sous le sous Première inscription haïtienne depuis ratification par Haïti en 2009. Convention 2003 pour sauvegarde patrimoine culturel Immatériel. Bref, on dit que nous non, note quand même parce que hier c'était quand même le tour euh, de la République démocratique du Congo, également Congo Brazzaville. Mais je peux dire pour le peuple cubain parce que et la rumba, qui c'est une catégorie de musique, et bien qu'il est même fait partie patrimoine culturel immatériel de l'humanité, non? UNESCO. L'année passée, je crois que c'était le reggae. Reggae qui fait partie, eh bien, patrimoine culturel dans UNESCO. Donc, on a fait effort quand même. Eh bien, c'est quand même une bonne note. Félicitations puisque, ben, en pile, on a commenté sous question si là pour dire, ben, nous faisons bon pas. Plusieurs personnalités qui sortent dans divers côtés réagissent suite à inscription sous jour dans patrimoine culturel immatériel. L'humanité, ancien ministre, affaires étrangères, là, Claude Joseph, Dili, accueilli, nouvelle ça avec en pile, fierté, et émotion. Fantez-nous enfin, tout, mandat juge, instructeur, Jean Wilner Morin, président de l'Association nationale magistrat ici, yo, yo, renouvelé li. Gouvernement procédé à renouvellement, mandat quatre juges, instruction, à savoir Frito Aristil, Emmanuel. Vertilaire, Rigaud Hack, Marie-Marlène Delva. Bref, question politique, là, pourquoi il est là? Ben, Ariel, le Premier ministre, il est toujours au cœur de l'actualité. Mais écoutez, ces jours-ci, le nom de Michel Martelly il paraît dans l'actualité à tout. Mais écoutez, nous avons fait une émission spéciale concernant dernier élément qui sortit sous l'assassinat Jovenel Moïse. Côté que Guéien de -Neck qui fait bloc avec avancement d'enquête là, parce que nous avons dans l'émission Haïti à côté que Claude Joseph, lui-même accusé l'ancien président Michel Martelly et également le premier ministre qui ont même agi en voulant détourner la loi. Et ces hommes-là qui voulaient tordre le bras de la justice. C'est en façon pour Jovenel Moïse, pas jeune justice. Bref. On a fini avec le dossier ça y est demain l'émission politique et puis le dossier jeunesse, on n'avons pas oublié le tout parce que nous avons fait un véritable round absolue mais nous avons fini avec euh, le dossier-ci pour nous dire que il a libéré Abelson Goneg. et faut nous dire que grimpe une bataille qui t'a faite c'est une bataille judiciaire engagée depuis environ presque un an pas beaucoup de c'était un avocat pas beaucoup de famille Madame Abelson, go quoi Abelson, disputite. Bon. En tout cas, Abelson, jeune libération ni. Donc, on petit cal vidéo. On regarde ça. Abelson pral retrouve retrouver, ta kapab di moral li. Et puis après ça, qui va le faire? est-ce qu'il pral continue bataille? là? Mais écoutez, si tant ki gen la, Abelson, c'est pour mes yo. On ti conseille ma ba, oui, tant que zami ou a fait 2-3 mois la oppose ou. Et puis kounya la, for bye mes dames yo love. Parce que yon gen yo gen ou tan yo ou et yo gen plizye. pas vrai? Ou gen plaisir petit tout. For bye timoun yo love. For bay. Mesdames, et Tant que Bob s'est toujours dit ça, red red zamim, for by au love là. Ok? Vous comprenez ça m'dou là. Bon. Et, n'a fini avec ça, n'a pas un clash à distance entre le professeur Auguste de Sirius Cyber, et puis Stanley Lucas. Stanley Lucas, et de pour parler de lui, ou parler de, on est qui fait recours à qui ont vocabulaire, un tête chargée. Bon, Stanley Lucas, arrêté à l'étranger, la palais en pile. Non, il fait partie de Jovenel Isio. Eh bien, Stanley Lucas, c'est quelqu'un qui toujours fait recours à une série de parade politique pour capable de défendre une série de dossiers. Bref, il a bien fait son travail. Mais il, il se trouve que l'état longé doit être sous Auguste de Meza et Sirius Sibertou qu'il est même censé appuyer la bouillie à côté. Le professeur il a participé à l'émission « Haïti Débat » en date du 16 décembre 2021, et les en pinga. Bye, Monsieur Sayo. a une espèce d'individu du nom de Stanley Lucas qui dit que c'est voyou te voyem dans ce groupe FM pour me parler Jovenel Moïse Mal m'a répondu. Sous Louis nos Guerrier, ministre des Affaires Sociales en 1988, et 89, je pas quitté le dossier. Je mm -hmm. pas quitté le dossier. à vérifie au même sous pas je n'ai pas quitté. En 89, à Montréal, je n'ai pas quitté le dossier. Je n'ai pas famille qui mêlé à aucune forme de massacre. Je n'ai jamais travaillé avec les forces impérialiste reste avec aucune institution américaine avec mandat de déstructurer mon pays. M'ba jamais jouer rôle gigolo dans les hôtels pour sortir avec les petites blanches dans le souci d'améliorer la race. M'ba jamais te reste avec aucun président à touchon cob pour me faire des informations pour me créer Évenement avec intolérance d'une certaine presse haïtienne. Ils n'ont pas coupé chaque pour mauvais service et mon l'autre moun qui ont une présidentielle qui a payé un battable pour attaquer les gens. Nous, et ma tout profité d'ici pas fait ça. Pas fait ça, pas fait ça non plus. Parce que, grençons no yo la caille peut-être, nous-mêmes son rouge arrête nous n'y Pas fait ça Pas là la fin, ticob La menta bonne, le bien Jusqu'à présent Pas qu'au bonne diarrhée Jusqu'à présent, nous non traîtrise Total, parce que de 2011 à 2016, vous étiez les soufflants choux, Les restes avec de Michel Mantelli Et subitement, vous êtes Debout en face de Michel Mantelli Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous paie mieux Respectez-vous, faites ça le job là, mais respectez les gens qui sont propres dans le pays d'Haïti. Je ne vais pas faire des dossiers et je ne vais pas faire plus de détails. Je ne vais pas attaquer, je ne vais pas faire mal. Ou parce que je respecte comme professionnels, ou de gens qui ou, ou de gens qui ont des ou les gens qui ont chaque monde fait le Je ne vais pas faire de aucun pays. Je ne vais pas rester avec aucun pays pour me, dépasser, pour me déstabiliser mon pays côté m fait là qui est haïtien. Nous connaissons très bien qui rôle ou t'es en Les voyages incessants sur la frontière et les rentrées dans les avions privés nocturnes. Donc pas bêtise à Font poser. Faites du là. Les gars ne vont pas les vociférés. Ça dos à pas ça veut croire à quoi, mais pas essayer d'attaquer personne.